les pattes sur le pont Les amis, nous avons des missions de sauvetage qui nous attendent Il est l'heure de jeter un œil à nos missions Les chiots, nous avons une nouvelle mission Sauve les tortues de mer Utilise le joystick gauche pour te déplacer entre les missions Pas de Patrouille Rassemblement Oh non Le capitaine Turbo a signalé une famille de tortues de mer qui s'est perdue en voulant retourner dans les eaux de la baie. Nous devons les aider Stella peut voler dans les airs pour trouver les tortues de mer. Ruben peut réparer la route pour retourner à la baie afin que les tortues de mer puissent retourner à l'eau. Rocky ira avec Ruben et ils s'assureront que le passage est dégagé. Très bien Pas de patrouille Sauvons ces tortues de mer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 Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. C'est chouette! Nous pouvons aider les tortues de mer perdues à retourner à la baie. Mais d'abord, nous devons les trouver. Continue d'avancer. Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux. Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée Essaie de voir si tu peux toutes les trouver Ramasse toutes les friandises pour chiot que tu trouves Pour gagner des friandises, choisis une capacité de chiot que tu devrais utiliser Et Stella, elle doit s'envoler Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver Pas incroyable Tu as obtenu les friandises pour chiot tu as réussi Continue de ramasser les friandises pour chiots quand tu les trouves Stella a repéré les tortues de mer sur le chemin juste devant Maintenant, aide Ruben à arranger le chemin pour que les tortues de mer puissent atteindre la baie Ruben Nous y sommes presque Trouver, ramasse toutes les friandises pour chiot. Quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser Parfait Il y a une empreinte de pâte dorée pas très loin. Tu as trouvé une empreinte de pâtes dorées. Essaie de voir si tu peux toutes les trouver. Choisis la capacité de chiot qui t'aidera à avancer. Hourra oh. Aide Ruben à déplacer les rochers au bon endroit. C'est chouette bah Trouve toutes les friandises pour Chio que tu Les tortues de mer perdues sont juste devant. Aide Ruben à arranger le passage vers l'eau. Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Une empreinte de pâte dorée. Tu as réussi. Trouve et ramasse toutes les friandises pour Chio que tu peux. Pour tirer la corde vers la gauche, déplace le joystick gauche. Dépêche-toi Tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Bravo Nous y sommes presque Ramasse toutes les friandises pour Chio que tu trouves pour gagner des friandises pour Chio En guise de récompense, c'est trop profond pour que Ruben puisse traverser. Nous avons besoin de Rocky pour utiliser ses pièces pour fabriquer un pont. Choisis la capacité de Chio qui t'aidera à avancer Maintenant, nous pouvons continuer. Tu as quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser Pas incroyable Aide Ruben à déplacer les rochers au bon endroit Tu as aidé Ruben à arranger le passage et les tortues de mer sont heureuses de pouvoir rentrer chez elles maintenant Bravo la pâte patrouille <musique> Tu as ramassé assez de friandises pour chiot pour gagner une friandise pour chiot en platine <musique> Tu as trouvé toutes les empreintes de pâte dorées. Tu as déverrouillé une image Tu peux encore voir les images en sélectionnant la mission de sauvetage et en appuyant sur Y.